Alors, après toutes ces torsions intenses qui ont beaucoup sollicité les aînes, je vous propose une ouverture des aines pour terminer. Vous voyez, j'ai la couverture au ras des épaules pour dégager la nuque. J'ouvre mon bassin, je rentre bien le coccyx et pour me détendre, je mets la brique sous le coccyx au bas du sacrum. Et si j'ai les bras longs, j'attrape mes chevilles, j'ouvre bien mes épaules, j'allonge bien la nuque, je ferme les si vous vous sentez encore l'énergie, vous pouvez aussi ouvrir davantage et faire ce qu'on appelle chatouche panasane en ouverture. Ensuite, vous enlevez la brique. Vous poussez une dernière fois dans l'espace. Puis vous revenez en comptant vos vertèbres qui se déposent délicatement sur le sol. Vous pouvez constater que mes cuisses sont de la largeur du bassin. Et vos pieds ne s'ouvrent pas. Vous, voyez, vous gardez vos orteils vers l'intérieur. Vous déposez vertèbre après vertèbre sur le sol. Tranquillement. Le coccyx en dernier. Le ventre ne se crispe pas. Il ne s'agit pas de faire d'abdos. Hein. Pas du tout. Voilà. Ensuite, c'est intéressant parce que vous allez vous détendre. Vous allez pousser un peu. Et vous relâchez quelques instants. Et ensuite, vous allez faire un vrai shavasan. Je vous rappelle que pour préparer le shavasan, il faut préparer une bonne couverture au ras des épaules avec un bon support de tête. Voilà. Vous tirez bien la peau des fesses vers les talons comme ceci. Une fois que c'est fait, quand le, le plat du dos est bien entretenu, vous allongez d'abord une première jambe, puis l'autre poussez les coudes dans le sol pour ouvrir la poitrine, vous relâchez bien, vous tirez bien sur les bras, vous tournez bien les pouces vers l'extérieur et d'un seul coup vous relâchez tout. Et là vous êtes en Shavasana. Alors voyez la, la couverture là elle n'est pas bien mise, donc je la redescends un peu pour la mettre au ras des épaules. Et là vous pouvez installer votre Shavasana dans la passivité, la douceur. Vous ne pensez plus à rien, vous détendez le visage et normalement votre bas du dos n'est pas en extension, hein, il est le plus près possible du sol, et votre ventre, à chaque expiration, se rapproche du sol. Et voilà, à bientôt.